Le jeu du doigt est un jeu d'ambiance minimaliste. Les joueurs tentent de gagner des cartes en posant leurs doigts sur des boutons. Le jeu du doigt est un petit jeu composé uniquement de cartes représentant des boutons. La plupart sont rouges, mais on trouve aussi des éponges et des pompons. La première carte du paquet est révélée et chaque joueur pose son doigt dessus. Le joueur actif doit alors annoncer un nombre compris entre 0 et le nombre de doigts sur la carte. Directement, dès l'annonce... Tous les joueurs devraient réagir. Ils peuvent laisser leurs doigts ou l'enlever. Si le nombre de doigts encore sur la carte correspond au nombre annoncé, le joueur gagne la carte. Sinon, elle reste simplement en place. Celui qui a le plus de cartes à la fin du paquet, remporte la partie. Le bouton rouge et le bouton voleur ont un effet supplémentaire qui se déclenche lorsque le joueur gagne et que le chiffre annoncé correspond au chiffre en haut du paquet. Dans le cas du bouton rouge, le joueur gagne simplement une seconde carte. Le bouton voleur permet de prendre la première carte de chaque adversaire, dont le chiffre est le même que celui qui a été dit. Le double bouton est particulier. Lorsqu'il est révélé, une seconde carte est piochée, et tous les joueurs posent aussi leur doigt dessus. Si le joueur gagne sur au moins une carte, il remporte les deux. Pour conclure, le jeu du doigt est un jeu simple, très simple, mais terriblement addictif.